Bonjour les Globe Reporters, voici notre moto-taxi Soumaïla et moi-même prête à partir en reportage dans les quartiers de Waialguin à l'est de Ouaga. Aujourd'hui nous allons visiter l'école de foot la plus ancienne de Burkina, la Planet Academy Foot International. Elle est dirigée par deux joueurs internationaux, Pietroipa et Alan Touré, qui jouent aussi avec la sélection nationale de ses talons. Et nous ne sommes pas toutes seules aujourd'hui. Maxime Soukmoré, jeune joueur et ancien élève de cette école, nous accompagne. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et je sais que quel que soit mon niveau là où je vais arriver, je sais que ce terrain m'a apporté beaucoup de choses. Je sais que c'est grâce aussi à ce terrain que j'ai appris beaucoup de choses à travers les dirigeants qui sont ici. Et donc je dois beaucoup à ce terrain là. A l'entrée de l'école, nous passons devant les dortoirs pour les élèves internes. Nous continuons à marcher et voilà. Nous arrivons au terrain où de nombreux enfants et des jeunes s'entraînent. Abdul entraîneur, nous reçoit. C'est une séance par jour, mais on s'entraîne cinq fois par semaine. Voilà, C'est-à-dire que du lundi jusqu'au vendredi, on s'entraîne. Souvent, on peut un peu sauter un jour en cours de semaine. Mais dans ce cas-là, souvent, on, on attrape sur un samedi, bien souvent le dimanche où oui, il y a match. Mais c'est en, en moyenne cinq séances par la semaine, une séance par jour. Et voilà déjà deux heures que nous regardons les futurs rois de ballon. Les soleils commence à décliner. Nous saluons les futures étoiles de football burkinabé qui en terminent avec la session d'entraînement de jour. Nous remercions Maxime et nous rentrons dans notre quartier de Wentenga. A bientôt, les Globes -re Reporters.